Sur la protection des arbres, c'est euh, euh, l'opération technique, le, la, la protection des arbres, c'est l'opération technique qui est assez, assez cruciale parce que euh, les animaux curieux et euh, les animaux curieux en fait, vont, peuvent très rapidement détruire une plantation. Euh, on plante des jeunes arbres, donc ils sont très sensibles et il faut absolument les protéger. C'est une opération cruciale et c'est aussi euh, souvent le poste de dépense le plus important. C'est-à-dire qu'un voilà, plan forestier va coûter 1 euro, euh, protection en bovin à l'étang, euh, ça peut monter à 50 euros. Donc, euh, donc voilà, c'est un gros coup, il faut l'accepter. Et il ne faut pas faire les choses à moitié, sinon ça, ça loupe. Euh, alors on, pour choisir les protections, bah, quelle, euh, quelle espèce d'animaux on a dessous euh, Je l'ai dit aussi, quel, euh, quel, intense, quel type de pâturage on fait euh, Plus on sera sur du pâturage extensif, plus il faudra protéger. Euh, donc voilà un petit peu les deux critères principaux euh, voilà. après c'est aussi sur un, notamment sur les rotations longues avec prairie temporaire et, euh, euh, et culture voilà, à quel moment de la rotation on va, on va planter les arbres euh, si on peut faire de la fauche est-ce qu'on ne peut pas sortir les animaux au moins les premières années pour laisser sortir l'arbre de la protection et le mettre hors de, de portée des animaux voilà, ça, si, on, si on peut faire ça, c'est encore mieux. Euh, donc voilà. Après, il y a plein de systèmes de protection différents. Honnêtement, il n'y a, a pas un système euh, euh, magique. donc voilà Des fois, on va pouvoir faire euh, de, la, du, de la protection de la ligne de plantation. Euh, donc là, avec du fil électrique, souvent. Hein. Euh, moi, mon avis, ce que j'ai vu, c'est que c'est plus facile à faire quand on peut être branché sur secteur que quand il faut gérer une batterie. Euh, voilà. Même si c'est une batterie avec panneau solaire. Euh, après, il y a les protections individuelles. Donc là, euh, c'est là où pour des bovins, ou voire même pour des équins, ça, peut, euh, ça revient à une fortune. Euh, mais après, pour des brebis, euh, voilà, là, on sait faire euh, et c'est tout à fait acceptable quoi, comme coup. Euh, donc après, voilà, en protection unitaire, il y a plusieurs systèmes. Euh, euh, voilà, en tripode, donc on met trois piquets de part et d'autre. Ça n'empêche pas de mettre une, une gaine en plastique au milieu. Euh, des systèmes avec de, des sortes d'ursus, il y a le corset métallique, enfin voilà, il y, y a pas mal de systèmes différents et, et comme je disais, il n'y en a pas un euh, mieux, vraiment mieux qu'un autre quoi.